Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture de cette nouvelle chaîne box. Alors, bon, bah là, là je peux pas la montrer, mais il y en a une là. <rire> c'est vraiment un rapide. Bon, J'avais dit que pour toutes les chaînes box qui sortirent, parce que maintenant ça fait un an que les chainbox box existent, on allait se faire une sorte de nouveau concept un peu bizarre. Bon, bah je trouve le premier concept qui n'est pas tellement original, puisque ça va être une ouverture en fait à l'aveugle. Tellement à l'aveugle que j'ai même pas ouvert le sachet encore. Du coup, je me suis muni d'un ciseau et c'est parti. Alors, pourquoi j'y vais mollo, mollo Parce qu'il y a un autre truc dedans. Enfin, je sens je sens que c'est pas juste la boîte. Il y a un bidule. Il y a du papier bulle. Bon, à partir de là, maintenant, on, va, on, on ne regarde plus. Seul vous puissiez voir. Bon, déjà, on a sorti la box qui... qui voilà, pour, pour le coup, elle est légère, vu que tout ce qui est lourd, en fait... Ce qu'il y a là... C'est tellement lourd ce qu'il y a dans le sachet. Alors, on va voir en... tous ensemble. Enfin, vous allez voir avant moi, du coup, je vais dire tous ensemble, mais non. Bon, alors déjà, il y a de la bulle Ok, je vais regarder, mais je vois pas. Je vois que c'est un truc ultra bon. Je vois pas quoi. Bon, on va ouvrir. Eh oui, ça fait un an, du coup, le thème ça doit être l'anniversaire, d'où le paquet cadeau, ce qui est chiant, qui fait que je peux même pas ouvrir à la vague. du coup, parce que je vois que dalle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans C'est quoi cool. Ah C'est les pochettes pour les classeurs Alors pour ça, il faut un classeur. Bon, euh, C'est ultra utile, et vraiment, je conseille, moi j'ai la fâcheuse et la mauvaise tendance à acheter plutôt des classeurs, enfin des classeurs. Pas les classeurs, les portfolios, voilà, c'est ça que je cherchais. Alors que ça, c'est vraiment utile pour les classeurs, j'aurais jamais trouvé. Dans la tête, je me suis dit, ça doit être une sorte de couribos gonflable, ou... Où... <rire> c'est rien du tout Deuxième produit, on dirait un livre, il y a des livres Yu-Gi-Oh qui sont sortis, à part les mangas, ici si, ils ont sorti un guide, un guide, un guide spécial, euh, le truc pour fêter les, les... je sais plus j'ai vu mais il est plus grand que ça je crois, c'est un cahier de texte Waouh! Non mais waouh! <rire> waouh! Sérieusement? Sérieusement? C'est quoi ce produit? C'est un, un, un cahier Yu-Gi-Oh! Mais. Waouh! Putain de merde! J'ai envie de l'ouvrir. Franchement, vous savez quoi? C'est rare que je un produit Shenbox en direct. Mais là, pour le coup, j'ai envie de l'ouvrir. C'est un produit, je suis stupéfait. On va garder le. le... Même s'il a été ouvert, mais de certaines façon, on va quand même garder l'emballage. Juste, je vais l'ouvrir, voir Oh mon dieu Il y a un petit courrier pour l'intérieur. Ah, ça aurait été marrant que ça... ça c'est un, un cahier pour des notes, spécial Yu-Gi-Oh! Ah, putain, avec à gauche, player one player 2. Vous pouvez euh, avoir un carnet qui, qui liste toutes vos games et toutes vos défaites et vos victoires. Franchement... Waouh <rire> J'ai même pas les mots En vrai, c'est un produit, c'est... Je pensais pas tomber là-dessus, en fait. Je suis vraiment choqué. Mais agréablement choqué, hein, c'est... Oui, je, je, je le referme et je regarde parce que je pense que je vais garder sous scellé ce truc-là. C'est la première fois que je vois ça. Je suis surpris de ouf. Bon, bah déjà, on n'a pas encore ouvert la chaîne Box, qu'on a déjà euh, bah, deux produits euh, assez intéressants, ma bah, foi. Euh, surtout euh, le petit cahier, quoi. Après, les pages de classeurs, j'ai pas de classeur, j'ai que des portfolios. Et j'ai prévu d'acheter un classeur, du coup, j'aurais un besoin d'acheter des pages, et ça, c'est cool. Du coup, là, Box. Bah, du coup, forcément, il y a déjà un qu'il y a deux gros trucs qui sont dehors, mais... Alors, parce que du coup, faut pas que je regarde. Donc, ça va pas être facile. Je vais le déchirer, ça me fait mal au cœur. Ah Ça doit être les boosters. On verra, on verra après pour les boosters. Je les mets même en dessous. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, je suis en train de tâter parce que je me dis ça pourrait être une sorte de pins ou une gomme. Oh, si elle a trouvé une gomme, mais non, mais... Un autre truc derrière j'ai l'impression. Non derrière c'est là c'est là, là. Le petit carton. Mais du coup devant c'est quoi c'est une gomme Je sens pas le. Vous savez le cercle du porte-clés quand je touche. Allez je pars sur une gomme. Oh C'est le truc de Lola Cactus mais c'est pas de la gomme <rire> C'est des petits trucs en bois Non Mais si c'est trop classe Direct j'ai gré que c'était le truc de Lola parce que euh, j'ai vu le grand-père avec les couribos et j'avais grave kiffé. Ah putain il y a la boutique derrière et... C'est un petit truc Ah mais c'est un truc qui se monte avec un petit présentoir Sérieusement J'ouvre je, je, je jamais les produits box Mais là j'ai pas le choix En fait là j'ai pas le choix On s'ouvre après mais franchement Ah Merde j'ai l'ouvre Ah j'ai lâché là C'est quoi Un autocollant Un autocollant Vivement les vacances, c'est à peine la rentrée Eh oh Alors ça, ça doit être nog Ouais c'est Nogliche. Ah là là là là là là. Mais cette qualité quoi Cette qualité, c'est dingue. J'avais même... même pas gré que c'était un autocamp, bon je croyais pas que non plus que c'était du policière, parce que voilà, c'est une que du policière quand même. Je sentais qu'il y avait un truc mais.. Putain. Allez cool. Franchement elle est grave cool, il m'en faut d'autres des couleurs comme ça, le problème c'est que comme je vais les garder que je ne vais pas les voir. Là ça va être exceptionnel pour, pour Lola parce que Lola ouais, elle fait un petit truc, ça, ça mérite d'aller en déco quoi. Ah d'aller en déco, ça mérite d'être mon coup. Bon, écoutez y a rien, et du coup les boosters, c'est deux boosters en ancien gardien et l'aube de la majesté. Bah écoutez on s'ouvre, euh, les anciens gardiens en premier, c'est pas une extension dont j'étais fou, mais c'est une extension que, bah voilà. C'est ça passe. Ça. Euh, les dinos. Dino, euh, dino Star Power, le puissant drago assassin. J'ai envie de drago assassin. Ursartic. Ah oui, ça va être un qui est Ursartic. Serpent lumineux avec du Ogdo Addict. Attendez, hop, là, voilà, ce sera bien avec la mise au point, peut-être. Hein. Euh, Ursartic. Transaction. Euh, Solfacor machin. Oh Une petite super. Mais c'est pas une ultra. Dommage. Mais euh, c'est pas grave. C'est un petit Ogdo Addict. Ça, c'est cool. On va dire c'est plus pour le ressorti parce que en ce moment, je m'éclate avec ressorti sur Redo Pro. Bon, les de la Majesté. Allez, on va espérer dropper des trucs de fou. Ah, éclat, poussière d'étoile. Alors, je sais pas si je l'avais celle-ci. Carapace, dragon, hier, mur, ziol, le trancheur cosmique, hirondelle lente, du teint d'angle. Et du super en teint d'angle, super. Transaction sur marge, bébé bout dragon, dédédé, débré, du de la magie clé. Bon, sur les boosters c'est pas fameux, mais on s'en fout, nous on n'est pas là pour les boosters, on est là pour les goodies. Allez, on se monte le petit truc de Lola, franchement, je suis désolé Lola, je vais ouvrir ton produit parce que il est dingue. Ah mais attendez, il y a même la petite notice à l'arrière, mais... C'est dingue, franchement, c'est dingue. Et c'est marrant parce que quelque part, enfin pour moi je voyais le thème comme la rentrée, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a les pages du classeur qui font penser du coup au classeur qu'on a à la rentrée. Ah, bon, on s'en fout, on va les Je Je vais les remettre après, mais c'est pas grave. On a un petit truc. Cactus tatoué. Alors voilà, allez-y. Cactus tatoué. Réfléchissez même pas sur Instagram. C'est que des produits de qualité. Et du coup... Hop Hop Et voilà, regardez On a le petit euh, Avec des petits couribos quoi Non mais c'est génial Franchement c'est C'est simple, efficace Pas cher, c'est pas la maf C'est Lola, cactus, honnêtement Lola, cactus, nerdy Je vous régalerai, franchement vous faites vraiment des trucs de fou Bon, résumé de cette chaîne box Bah écoutez, pour une fois on a fait une ouverture à l'aveugle C'est intéressant Pff, on essaie à chaque fois, comme j'ai dit, à chaque chaîne box on essaie de trouver un nouveau concept et d'éviter de se répéter dans les concepts, donc ça va vraiment être compliqué mais j'ai quand même quelques idées, donc voilà, je voulais vraiment euh, pour commencer à l'aveugle parce que c'est le truc que tout le monde fait, euh, des ouvertures à l'aveugle, ce genre de truc. Mais bref, cette chaîne box, je pense que j'ai le même visage actuellement et intérieurement que Papi Yugi Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez sages, et à très bientôt pour une prochaine vidéo, et au mois prochain pour la chaîne Box du mois d'octobre. Et on aura du coup un nouveau concept pour l'ouverture. Mais en tout cas, cette de septembre, euh, commence bien. <rire> Franchement, elle commence bien.